Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de Bibliose. Alors, l'amylose, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la prise en charge, dans le diagnostic et en particulier par, à travers l'imagerie. On va beaucoup en parler aujourd'hui. On commence d'emblée avec Antoine Frey de Nancy qui va nous parler d'imagerie et de détails très techniques. À toi Antoine. Merci beaucoup. Donc, je partage l'écran et je passe au plein écran. <rire> C'est tout bon Vous voyez bien okay. ok. Donc je, je commence. Donc, je vais vous parler d'un article qui est paru dans Circulation Imaging en 2022, qui s'intéresse principalement aux paramètres échocardiographiques dans le diagnostic de l'amylose à transthyrétine euh, via diagnostic scintigraphique surtout. Donc euh, pour refaire un petit peu le point, euh, donc l'amylose cardiaque, on, on la connaît tous bien et on sait que évidemment l'échocardiographie est euh, le euh, paramètre principal qui va nous permettre de suspecter la maladie. Et après, les patients sont envoyés du coup en général en scintigraphie osseuse via ce billet. La problématique qu'on a, c'est que de nombreux paramètres qui nous permettent d'évoquer l'amylose cardiaque peuvent aussi se retrouver chez une population âgée, bien souvent hyper tendue, avec du remodelage du ventricule gauche qui donc peut nous faire rendre difficile le diagnostic dans ces cas-là, ou en tout cas, la suspicion du diagnostic. Donc, euh, il y a plusieurs approches euh, multiparamétriques on, qui ont déjà été évoquées. On y reviendra juste après. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple, notamment euh, de, de l'apical sparring, qui peut être pris en défaut, notamment dans le cas du rétrécissement aortique euh, sévère, ce qui avait été prouvé donc, dans ce papier de, de Toulouse. Donc, pour refaire le point sur les différents euh, paramètres qui ont déjà été euh, montrés dans le cas de l'amylose cardiaque, on a principalement trois euh, ratios, Donc, on parlera un petit peu après. Il y a le FSR, le RALS et le SAB. Vous avez les trois qui sont détaillés là, avec chacun des cut-off différents. Globalement, le FSR, c'est juste le ratio entre l'IFEG et le strain global. Et le RALS et le SAB, c'est deux façons différentes de calculer finalement ce gradient base apex, donc soit de façon moyenne, soit de façon juste sur les segments septales avec le rapport entre l'apex et la base. Dans ce contexte de, de ratios qui ont été évoqués, de, de paramètres écocardiographiques multiples, évidemment, il y a des scores multiparamétriques qui ont été développés. Alors, il y en a deux principaux, un score européen et un score américain. Donc Le score européen qui a été en plus euh, complémenté dans les dernières recommandations, euh, en tout cas Position Paper, Papers de l'European de l'OLC, euh, avec le IWT score, qui est un score italien à la base, donc par l'équipe de Boldrini, donc, qui est détaillé juste à côté. Donc, vous pouvez voir euh, ici euh, donc, les, différents, euh, les différents paramètres hein, donc, euh, qui sont détaillés en bas avec une importance toute particulière pour l'aspect la, concentrique du remodelage et euh, l'apical sparring et donc le cutoff est à 8 vous voyez que ce cutoff ferait une très bonne spécificité mais une sensibilité euh, bien moindre et ensuite, on a l'autre score, le score américain, donc, euh, développé par la Mayo Clinic, avec donc, ici pareil les différents euh, paramètres euh, qui permettent de calculer ce score, avec un cut-off ici à 6. Euh, C'est dans ce contexte donc, que s'inscrit ce papier, avec donc, de multiples scores qui ont été développés, des paramètres qui sont bien décrits, et euh, leur but était donc, de façon rétrospective entre 2011 et 2020 sur trois centres américains, deux à Boston, un à New York, de réaliser des échocardiographies complètes et puis d'aller au diagnostic euh, d'amylose cardiaque via la scintigraphie avec un intervalle euh, médian entre les deux de 7 jours. Notre euh, était donc d'identifier euh, les paramètres échocardiographiques qui avaient la meilleure valeur finalement pour euh, dépister cette amylose cardiaque. À savoir que donc les grades 1 en scintigraphie étaient considérés comme négatifs dans ce papier. Mmh. Donc voici comment se répartissait la population. Euh, donc, On s'intéressait uniquement aux amyloses à transthyrétine. Les amyloses à chaîne légère étaient exclues, tout comme les gammapathies sans biopsie. Dans ce contexte de gammapathie, il y a eu 30 biopsies endomyocardiques qui ont été faites qui ont permis une confirmation d'une amylose à transthyrétine. Par rapport au contexte de mutations génétiques, toutes les mutations excepté la V122 étaient exclues et les V122 sans atteinte cardiaque, à savoir donc sans hypertrophie ventriculaire et avec un taux de NT-proBNP normal, étaient là aussi exclues. Ils ont, après, calculé les deux scores dont je vous ai détaillé juste avant, à savoir le TCS et le score IWT, dans les différentes cohortes, à savoir ce que le score IWT a pu être calculé seulement dans deux centres sur trois. Sur les autres paramètres éco ce qui est important de savoir aussi, c'est que le E sur A, la vitesse de l'onde A, est le remodelage de l'oreille gauche, enfin, l'utilisation de l'oreille gauche n'a pas pu être pris après dans le, le dataset qui a permis de calculer donc, euh, les valeurs pronostiques, enfin les valeurs DMC, pardon, car il y avait un manque de données chez plus de 15% euh, des patients. Le sur A et l'ONDA, ça s'explique assez facilement finalement vu que bien souvent les patients sont en fibrillation atriale. On en reviendra juste après. Donc, on se répartissait les caractéristiques de la population, c'est des données qu'on a l'habitude de connaître, hein, évidemment, avec des patients qui étaient bien entendu assez âgés avec 76 ans euh, de médian, et euh, plutôt des hommes, avec sur le plan des mutations 16% de V122i, là aussi une proportion euh, de fibrillation atrielle dans la population amyloïde assez élevée, une population euh, contrôle avec beaucoup d'hypertension artérielle, et euh, finalement plus de remplacement vagulaire aortique dans la population euh, contrôle, ce qui s'explique aussi là, assez euh, facilement, car c'est des patients chez lesquels on va plus facilement suspecter l'amylose cardiaque, avec, comme je vous ai dit, euh, l'aspect euh, gradient bas-apex qui peut être faussé dans ces cas-là. Et donc forcément, vu euh, qu'on suspecte plus souvent euh, l'amylose cardiaque, on a plus souvent euh, de patients qui finalement n'ont pas d'amylose cardiaque. Sur le plan euh, de la classification fonctionnelle en irec finalement, de façon un petit peu étonnante, euh, les patients amyloïdes étaient euh, moins symptomatiques, mais avaient un taux de BNP plus élevé. Et donc, euh, par rapport au stade 1 de la scintigraphie osseuse que je disais qui était dans la population contrôle, on a euh, près d'un tiers de la population contrôle qui était stade 1. Sur le plan des résultats échocardiographiques, cardiographiques on retrouve là aussi des données que l'on connaît bien, à savoir une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique avec donc un septum euh, de façon euh, médiane à 17 et à 16 mm pour la paroi euh, libre. Ce qui était intéressant de noter, c'est que la dilatation de l'oreille gauche était finalement euh, non euh, significative entre les deux groupes ce qui est un paramètre qu'on a l'habitude d'avoir finalement que la dilatation de l'oreille gauche est plus marquée dans la l'amylose, ce qui n'était pas le cas dans cette étude. Et on avait même finalement, vous voyez, 20% des patients avec une amylose cardiaque qui avaient une oreille gauche de diamètre normal et 18% en volume. La masse était là aussi assez élevée, à 153 grammes par mètre carré. Le E sur A était plutôt d'ailleurs restrictif dans la population myloïde Le TAF était plutôt abaissé et euh, la FEVG était euh, finalement modérément altérée, on va dire, dans la population amyloïde de façon euh, médiane, mais vous voyez, vous en avez euh, pratiquement euh, 25% de la population qui avait une léger de moins de 40%. Euh, voilà. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les différents scores dont je vous ai parlé juste avant, donc le RLS, le SAB et le FSR et les deux scores IWT et TCS. Vous voyez que le score RLS était assez euh, peu concluant, avec juste 7% de positivité dans la population amyloïde et y a assez correctement les patients dans 42% des cas. Le SAB était un peu plus intéressant, on va dire, avec 74% de positivité et classé correctement dans 70%. Le FSR était dans cette étude le meilleur paramètre avec 80% de positivité et classé correctement dans 67%. Ensuite, les aires sous la courbe des deux principaux scores WT et TCS étaient autour des 0,8, ce qui est là bien entendu correct. Vous avez sur le petit schéma de droite, la répartition des différents strains, avec les strains apicaux, médians et basaux. Et vous voyez que finalement, de façon globale, dans la population amyloïde, le strain était quand même relativement bas, et même le strain apical était finalement qu'à 12%. Donc on en reparlera après, mais c'était une population qui était probablement déjà assez évoluée. Pour les résultats sur le plan diagnostique, l'étude rapporte que finalement les meilleurs paramètres étaient l'âge avec un cut-off à 66 ans, l'épaisseur euh, de la paroi postérieure avec un cut-off à 14 mm et euh, le strain basal avec un cut-off à euh, moins 8 Ces trois paramètres mis ensemble permettaient une très bonne aire sous la courbe de 0,9, qui était meilleure finalement que les scores multiparamétriques que je vous ai détaillé juste avant. Et euh, vous avez ici euh, à droite la répartition donc, euh, des aires sous la courbe des euh, différents scores, IWT, TCAS, le euh, RRLS, SAB et EFSR. Au-dessus, vous avez cette répartition des aires sous la courbe de façon continue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, digotomisé à ce que le, les différents euh, paramètres permettaient oui ou non, de diagnostiquer la maladie. Donc, on voit que finalement, euh, les scores composites euh, ressortent quand même de façon intéressante, forcément qu'il y a plus de paramètres. A contrario, en dessous, là, on est sur des aires sous la courbe digotomiques, c'est-à-dire est-ce que avec le cutoff off posé, euh, le, euh, le paramètre étudié permet de, de, de confirmer ou non le diagnostic. Et là, on voit que euh, finalement, le RR, là, un point qui est intéressant, c'est que le RRS était à 0,79 quand on le prend de façon continue. Et par contre, en composite, euh, oui, non, on confirme la maladie, on tombe à 0,53, ce qui peut faire poser des questions sur le cutoff de 1 dans ce cadre-là, et on en reparlera un petit peu après. Euh, il n'y avait pas de différence significative entre le score, euh, enfin, la partie épaisseur euh, paroi postérieure et le score IWT, ce qui peut paraître là aussi étonnant parce que finalement le score IWT est un score composite. Euh, a contrario, le strain basal était lui euh, significativement euh, meilleur euh, par rapport au score IWT dans cette étude. Donc C'est une étude qui reste assez intéressante, on pourra en discuter après, euh, qui a certaines limitations, notamment c'est des populations qui sont adressées donc en centre euh, tertiaire, qui est donc adressée pour une euh, suspicion d'amylose, et on avait finalement euh, 54% de confirmation d'amylose, qui est quand même assez, euh, assez élevé, on ne va pas se mentir. C'est des amyloses, comme je dit, qui étaient probablement assez évoluées, on peut le voir notamment via le strain, qui était relativement abaissé de façon homogène, mais aussi l'atteinte du ventricule droit, qui est, comme ça a déjà pu être démontré, un signe d'évolutivité de la maladie. On avait finalement assez peu euh, de, de paramètres de TAPS qui étaient que dans 70% des cas, ce qui est un petit peu dommageable car le score IWT inclut ce paramètre. Euh, le score euh, s'intéressait principalement à l'échocardiographie euh, et n'incluait pas notamment euh, le canal carpien ou des signes électrocardiographiques, euh, n'incluait pas non plus les amyloses AL, et on peut se poser aussi la question de la non-inclusion de certains paramètres qui ont pu montrer leur intérêt, notamment le strain de l'oreille gauche ou le strain du ventricule droit, ça peut se poser comme question, et ainsi que d'autres paramètres, notamment euh, l'épaisseur du, du ventricule droit. Donc, en discussion, on peut se poser la question, notamment des, des, des scores qui sont déjà existants et surtout, finalement, de leur cutoff. Euh, avec le IWT-score qui a un, un cutoff actuellement à 8, mais qui est peut-être trop élevé, finalement, et qui, du coup, euh, fait qu'on peut, euh, peut louper certaines suspicions avec ce, euh, ce cutoff. Et à contrario, le TCS qui lui a eu un cutoff à euh, 6, est peut-être finalement trop bas. Donc, peut-être en fait, finalement, de mettre un cutoff à 7 pour ces deux euh, scores serait peut-être plus intéressant. Le RLS lui, a un cutoff à 1 et euh, c'est probablement trop élevé. Ça avait déjà été montré euh, dans l'étude de Boldrini, mais aussi dans, dans le papier de, de Toulouse avec les, les racks euh, possiblement qu'un score à 0,95, voire 0,9 serait peut-être plus euh, intéressant euh, chez les populations euh, âgées. Donc, euh, finalement, euh, les cut-offs qui ont été déjà publiés euh, n'ont pas une, une si bonne sensibilité et spécificité, donc pourrait se poser la question euh, de l'intérêt d'une approche euh, multiparamétrique avec tous ces différents euh, paramètres, tous ces différents scores, mais sans... Euh, prendre les cut-offs déjà établis et finalement essayer de réévaluer de nouveaux cut-offs. Donc en conclusion, cet article a montré euh, l'intérêt principal euh, de trois paramètres assez simples finalement, l'âge de plus de 66 ans, l'épaisseur de la paroi postérieure de plus de 14 mm et le strain basal de, plus de enfin, moins de, de 8 comme étant des bons prédicteurs euh, de lamylo dans des centres tertiaires, avec une sur la courbe de 0,9. Ces trois paramètres semblent être assez intéressants et finalement ont même. Une meilleure performance diagnostique que des paramètres un peu plus complexes, à savoir le score IWT et le TCAS, pour donc diagnostiquer cette amylose cardiaque via la scintigraphie osseuse. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre pour les différentes questions. Merci Antoine. Merci. Alors, peut-être une petite question pratique. Tu l'as très bien dit, c'est destiné beaucoup au centre tertiaire, en pratique quotidienne, avec une probabilité pré-test faible, enfin beaucoup plus faible. Euh, quelle est la place de ces scores Combien de temps ça prend en pratique pour essayer de les appliquer Comment tu vois les choses Je pense que, comme tous les, les scores composites, que ce soit une amylose ou autre, hein, c'est toujours des, des marqueurs d'intérêt, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de se dire bon, quels paramètres je vais regarder Quels sont les paramètres qui vont être les plus discriminants euh, pour euh, suspecter l'amylose. Bon, le, sparring, c'est un paramètre qu'on connaît bien, évidemment. Je pense que l'aspect très concentrique aussi est, est intéressant et ressort finalement dans, dans beaucoup d'études. Je ne pense pas qu'il faille s'amuser à calculer le score, évidemment, en pratique courante. Ce serait euh, trop, trop long. Déjà, juste de faire euh, le SAB ou le RLS, c'est déjà très long. Euh, donc, je pense qu'il ne faut, faut, pas, faut pas calculer ces scores. Mais, se dire, voilà, ces, ces paramètres-là, ces 4 cinq paramètres à chaque fois qui ressortent de façon assez régulière, euh, qui, montrent, euh, qui montrent un intérêt. Je, je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut les prendre. Surtout ceux qui ressortent finalement dans les différentes études. Mais Je vous dis, le, le RWT euh, ressort beaucoup finalement dans tous les différents papiers, donc euh, je pense que c'est intéressant. Et alors le but du papier, si j'ai bien compris, c'était de redéfinir un peu aussi, ou de faire justement avec ces scores, de, re, de redéfinir un peu les paramètres écho un peu plus fins pour ne pas orienter tout le monde à la scintille sur un, un paramètre isolé, tel que l'hypertrophie par exemple ou, ou le strain. Est-ce est que, est que ton avis, c'est parce que tu as montré aussi que le score qui monte finalement d'autres paramètres avec l'âge et, et d'autres choses, est-ce que finalement on en reste à, à des choses multiparamétriques, mais pas que à l'écho? Euh, en, en accumulant les, les, les différents red flags pour adresser à la sainte quoi. Oui, je, je pense qu'il faut, évidemment, de toute c'est pareil, ce qu'on voit le patient arriver. Bon, il, y a, il y a le fait que ce soit un homme âgé, canal carpien, c'est des choses qui, pareil, doivent rentrer en ligne de compte, évidemment. Et du coup, dans, dans, dans cette étude, ce n'était pas pris en, en compte, à part l'âge, évidemment. Euh, mais... Euh, c'est vrai qu'il faut se poser la question et c'est le but en fait finalement du papier, c'est de se dire qu'on envoie beaucoup de têtes de patients à la scintigraphie peut-être trop euh, et d'essayer d'affiner ce ce ce, ce, ce, enfin, ce dépistage finalement. Donc avec sans rentrer du coup dans des scores trop, trop compliqués. Donc je pense que oui en effet de partir sur ces trois paramètres peut nous aider euh, à mieux mieux, mieux screener quoi, ces patients. Ok. Eh bien, merci beaucoup Antoine. On va passer euh, la parole à, à Jocelyn Inamou qui va maintenant nous parler du, justement, du screening aussi, euh, un peu dans le sens inverse, chez les gens en FH et qui il faut suspecter l'amylose. Jocelyn, c'est à toi.